Khalil est un jeune homme méticuleux qui sait ce qu'il veut dans la vie. Et ce soir particulièrement. Il est précis, volontaire, plein d'assurance. Je disais plein d'assurance. Et attentif aux détails. Khalil est aussi un homme concentré. C'est une qualité nécessaire dans sa profession. Et si Kali a autant de qualité, c'est parce que tous les jours, il les utilise dans son métier de serveur. Ça, à la CGT, nous le savons. Pour une juste reconnaissance, donne-toi le droit, votre CGT.